Ouais, je bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais, ouais, tranquille. Alors là, le match du Paris Saint-Germain, il était anthologique ou pas Anthologique ou pas Je m'en fous que ça soit clairement, clairement ou pas, on les a explosés. Combien de buts 5 balles dans la tête. Tu te rends compte 5 buts. Hein Alors que clairement là, on leur met 1, 2, 3, ça suffit. Mais le Paris Saint-Germain, cette année, j'ai l'impression qu'ils ont décidé de choisir la violence. Tu comprends ce que je suis en train de t'expliquer Messi est de retour. Oh là là On n'attendait pas à ce niveau. Neymar Qu'est-ce qui se passe là hein Et dans tout ça, là, là, en l'espace de deux matchs, il y a eu au moins neuf buts, sans Mbappé. Tu te rends compte Mbappé, il n'est pas encore là. Hein Messi, il commence à mettre des doublés. Neymar, il fait des trois passes décisives. Hein Mais là, il y a tout qui va bien. Vitinha qui s'occupe très bien du milieu de terrain. Verratti qui est là, qui fume ses clopes. Et puis ensuite, il vient fumer tous les milieux français. Oh là là, franchement, là là, cette année... Ça va être une saison footballistiquement absolument magnifique. Mais oui, là, tous les, toutes les équipes, là, ils ont, ils ont recruté des joueurs de malades. Là, nous, on n'a même pas encore tout l'effectif au complet. Et regarde ce qu'on fait. Hein Où on va Ça va trop loin. Bon, alors là, on va faire un petit truc par rapport à Messi. Déjà, franchement, la saison que tu as fait l'année dernière, elle était nécessaire. C'est comme ça. T'imagines, c'était le contraire Imagine la saison dernière, tu avais fait une saison de malade et là, cette année, tu marques plus. Non Là, on est d'accord. Tu es venu, tu t'es adapté à ta manière, mais là, là tu commences à mettre des retours acrobatiques. Et là, on, on recommence à voir les années du, du Barça. Hein on te voit, tu te faufiles de partout. Euh, euh, on, on te dit, on, on est en mode, vas-y, mais pourquoi tu ne mets pas la balle là-bas et, et après, on comprend pourquoi tu n'as pas fait la passe puisqu'au final, il y a bu. Tu es un génie du football. T'es un du football. Moi, je suis là, je t'ai critiqué longtemps. Mais sache que j'ai toujours su ton potentiel. Moi, c'est ça que je voulais. Hein c'est ça que je voulais. Je voulais te voir en dehors du Barcelone. Et là, je te vois en dehors du Barcelone. Et je vois, en effet, que t'es un monstre. Un monstre monumental. Bon, là, il y a l'autre, le CR7, qui a refusé apparemment d'aller jouer avec Galatasaray. Hein bah, tu veux la Ligue des Champions ou tu veux pas hein Tu veux ou tu veux pas Bon, en tout cas, le Paris Saint-Germain, on va pas parler du futur, mais on va parler de ce qui s'est passé à partir d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire J'ai plus envie de porter l'œil au Paris Saint-Germain parce que toute chaque année, j'ouvre ma bouche, on se fait fracasser. Hein Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ouais, mais c'est clairement, on va voir vers février, mars, c'est là que le Paris Saint-Germain commence à devenir fou, il commence à mettre des strings, il commence à faire du grand n'importe quoi. Donc, je vais fermer ma bouche, on verra si le Paris Saint-Germain a décidé de sortir la lingerie à partir de février-mars, quand les choses hostiles en matière de Ligue des Champions vont commencer. Mais sinon, d'ici là, on n'en parle plus. Hein on parle de Clermont. Hein Clermontana, là. Oh là là là Claire, Mais vous, là, qu'est-ce que vous avez pris avant de venir sur le terrain Là Vous n'avez pas étudié un peu le football hein Quand il y a Messi, on abandonne. Abandonnez Pourquoi vous êtes venus hein Vous êtes venus faire quoi Bah ouais, il y avait le public. Le public, il n'est pas venu vous supporter. Il est venu voir le Paris Saint-Germain jouer. Venu voir toutes nos stars.